Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du matos donc Comme plus ou moins annoncé, bon c'est vraiment le bazar pour les publications mais tout va bien donc euh, je vous présente euh, cette petite vidéo par rapport à une petite mise à jour que j'ai eu envie de me faire au niveau de mon matos. Certains qui me, sur qui me suivent sur Twitter ont pu voir que j'avais acheté une petite tour euh, que j'avais utilisée pour le live d'ouverture de la saison 2 de Lucky Cube notamment. Euh, je m'en suis séparé parce que euh, ça ne convenait pas du tout... Euh... Voilà, enfin mes attentes, c'est du bon matos, mais pas, pas pour ce que je voulais en faire, donc du coup j'ai préféré en fait partir sur une mise à jour de ma config concrète enfin, directement et voilà. Donc euh, enfin, pour moi c'est plus une mise à jour voilà, qu'une évolution, puisqu'au final il y a comme vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui va, qui va changer. Euh, je tiens quand même à préciser que c'est pas enfin, un modèle de PC de jeu à faire pour voilà. Hein, pour ceux qui regardent la vidéo qui s'y connaissent pas trop trop, ne cherchez pas à acheter du matériel comme ça pour faire un PC de jeu. Il y a du matos moins cher qui marche mieux pour du jeu pur, euh, voilà. Même si vous faites un peu de montage vidéo, pour faire des vidéos sur YouTube ou partager avec les copains, euh, n'allez pas acheter des trucs comme ça, euh, c'est un peu de l'overkill. Euh, je vous reviendrai sûrement là-dessus un peu au fur et à mesure. Bon voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça risque d'être assez long à présenter. Euh, donc euh, voilà, bon, tout d'abord le boîtier, j'ai opté pour un Corsair Obsidian 750D, je crois, un truc comme ça. Euh, celui que vous voyez donc actuellement ici, uh -huh. voilà. Euh, bon, je suis désolé pour filmer, j'ai eu moyen de merde aussi hein, euh, à y être. Donc, c'est un boîtier en ATX en fait, un ATX étendu, donc qui est plus grand que celui que j'avais. J'avais un boîtier euh, qui était pas dégueulasse, un Fractal Design, que je ne vous montrerai pas parce que en fait, la tour est toujours en place. Euh, donc, voilà, bon, c'est juste pour, pour pouvoir monter en fait ce que je vais vous montrer là, si j'arrive à le frapper, le Neptune 240M que j'avais acheté. Il y a quelques temps en prévision de l'été. Donc c'est un All in One, voilà, 240 M. Alors je suis désolé, ouais, les conditions de couleur, d'éclairage, tout ça c'est un peu à l'arrache. Donc euh, j'avais acheté ça. Le problème c'est que les ventilateurs j'étais obligé de les mettre en dehors de la tour, parce que ça passait pas à la carte mère. Donc du coup j'ai opté pour un plus gros bébé. Alors derrière on voit qu'il y a un panneau euh, latéral euh, transparent. Bon ça c'était pas une nécessité, mais bon, il était, je l'ai pas jeté. Donc euh, voilà, bon il y a tout. Est en enfin, façade c'est assez sobre, le bouton euh, power est là euh, reset là en fait il y a un panneau pour accéder aux deux ventilos de 140 si je dis pas de bêtises euh, on ne voit peut-être pas très bien l'image, euh, je suis désolé en fait il y a une autre grille par dessus euh, voilà bon c'est bien et pas bien hein. ça fait un peu quinquaille quand même leur montage mais bon ça, ça devrait résister pour le peu qu'on s'en sert ben enfin, voilà c'est juste pour du nettoyage ce démontage là par contre là où c'est relativement sympa, j'utilise un micro qui n'est pas sur la caméra donc c'est un peu galère. Mais on voulait pas trop, on ne voyait pas trop. Euh, voilà. Bon après à l'intérieur il y a de la place. Hein. J'ai viré les deux panneaux pour qu'on puisse voir un peu à travers. Il y a un autre ventilateur de 140 à l'arrière. 3 racks en 525. Il y a 6 emplacements donc c'est des tiroirs montage rapide tout ça tout ça. Toi-même tu sais. Donc ça. 6 emplacements pour disque dur derrière bon ça pèse un petit peu bon j'exagère un peu mais c'est juste que je suis mal placé il euh, y a encore 4 emplacements pour du 2,5 enfin, donc on peut mettre 6 disques durs en 3,5 4, enfin 4 disques durs ou SSD en 2,5 à l'arrière au frais au frais on ne sait pas mais surtout à l'arrière donc c'est plutôt euh, plutôt sympa je trouve euh, voilà après bon euh, je vous montrerai euh, ici dessus euh, voilà, vous verrez pas bien sûr mais voilà c'est euh, <rire> aimanté c'est trop cool euh, voilà donc en fait on peut mettre jusqu'à trois ventilateurs bon je n'en suis pas là je vais mettre juste deux ça suffira à l'arrière bon ben bah, rien, de, rien de merveilleux quoi en bas ça, ça j'aime bien voili voilou pour ça <rire> on se fait un peu de place donc du coup par rapport au 240M si quelqu'un cherche un all-in-one qui fait un peu de frais pour les processeurs qui sont overclock euh, gentiment euh, pas pour de la grosse perf hein, juste pour un petit overclock 24-7 qui va bien euh, c'est un truc qui est pas trop cher qui fait son taf personnellement les ventilateurs me sortent par tous les trous donc euh, ils sont enfin bon, après moi ils sont montés en dehors de la tour en plus donc ça ne doit pas aider mais ils sont excessivement bruyants donc moi je me suis pris euh, deux comme ça de chez Noctua NF-P12-PWM euh, pour voir mais je pense que bon, rien que sur les données ils, sont, ils tournent moins vite d'accord mais ils ont quand même des débits pas trop dégueulasses ils sont relativement beaucoup plus silencieux donc voilà euh, je vais essayer de me mettre un peu plus au calme alors là ça va être un peu plus problématique donc ensuite au niveau de la carte mère avant moi j'avais enfin à l'heure actuelle j'ai ça une empêche de extrême. Euh, donc euh, bon, là, vous pouvez voir dedans il n'y a rien parce qu'elle est montée euh, après en gros voilà si vous voulez avoir un peu des images ça ressemblait à des trucs bleu et blanc enfin vous avez google hein. euh, voilà donc c'était une, une carte mère donc après c'est du matos qui, qui a dans les 5 ans à peu près hein. carte mère qui était donc du haut de gamme de l'époque euh, qui faisait vachement de fonctions qui pouvait faire donc de l'overclock comme de, de tout quoi en fait SLE 3 voix enfin tout ça, tout ça quoi. et en remplacement donc du coup j'ai opté moi pour donc le, ça c'est du socket 1366 c'était déjà du socket serveur à l'époque euh, donc, j'ai opté pour du 2011-3 à y être, hein, autant rester dans les sockets de euh, En gros, j'ai pas pris euh, la Rampage 5 Extrême euh, tout simplement parce que au niveau des fonctions, je trouve que la, la gamme Rogue de ce que, enfin, sur les Rampage en tout cas Extrême, euh, ils ont recentré vraiment sur le jeu et c'était pas ce que je cherchais. C'est une carte mère qui est euh, un poil moins chère, donc bon, je, je vais la déballer. Vite fait, ce euh, sera l'occasion de discuter un peu Ah, mes notes Donc, euh, c'est une carte mère qui, en fait Que j'ai choisi par, par rapport aux fonctionnalités Parce que, par exemple, le truc con Sur la Rampage d'Extrême, il y a deux cartes réseau euh, LAN Donc du coup, en fait, c'est euh, ce qui n'y pas sur Rampage 5 Donc du coup, c'est ce qui m'a essentiellement décidé à prendre celle-là pas tout fait quand même, donc on va sortir de son petit emballage. Voilà. Donc ça commence à avoir une sacrée gueule en plus. Je trouve que enfin, le design est enfin, voilà, ça fait bleu avec, les, avec la caméra, mais bon, c'est blanc et noir en fait, hein. pff, ni plus ni moins. Euh, voilà, après, bon, c'est des pff, ça pèse un âne mort ce truc. Donc il fait pareil, c'est les trois voies la carte sont sept points, sauf que là elle est intégrée alors que l'autre n'était pas intégré. Comme c'est des processeurs qui n'ont pas de partie graphique, il y a vachement plus de connectique derrière. Euh, J'espère que vous le verrez bien. Il y a 10 ports USB 3. Euh, donc voilà, là on voit les deux cartes réseau. Et ça fait... bon, ils ont aussi intégré des cartes wifi, bluetooth, tout ça, machin bidule. Bon, euh, c'était pas mon. Ça y est, on va pas, on va pas le jeter. Hein. Voilà. Donc euh, un joli petit bébé. Euh, voilà. Pour moi, c'est en fait, c'est pareil, ça fait du les 3 voix, peut-être que je me répète. Hein. Euh, euh, l'équivalent de la empêche de extrême dans l'époque euh, en termes de fonctionnalité après c'est sûr que c'est pas aussi orienté euh, gaming overclock tout ça mais ça fait ça peut quand même faire de l'overclock du gaming euh, sans problème voilà pour ça alors le processeur j'avais ceci qui était fourni en boîte euh, xxl avec un enfin, surtout qu'il y avait un tirade et j'ai choisi donc pour remplacer le 5820k vous allez comprendre pourquoi je parle de mise à jour et pas de, de gros changements de config et tout ça tout ça en fait euh, bon là par exemple ils ne sont pas fait chier Intel pour ça ils abusent un tout petit peu c'est à dire qu'ils euh, sont passés donc, de, de ce gros truc de marabout là avec un, un bon gros ventirad à plus rien parce que j'ai déballé un dehors de la caméra mais euh, voilà le bundle c'est ça le truc de garantie avec les petits autocollants et la pupus. voilà donc euh, bon Là-dessus, ils abusent légèrement, je trouve, mais bon. En même temps, c'est vrai que les ventirables d'origine, en général, tout le monde les tège, donc bon, de autre côté. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux processeurs ont 50 d'écart. Ils ont exactement, euh, je vais remonter à l'envers, parfait. Ils ont exactement euh, le même, même nombre de cœurs, c'est-à-dire 6 cœurs Hyper 3 et même fréquence, 3.3, 3.6 3, en turbo boost. Voilà, la seule différence, c'est le cache. Euh, il y a 15 mégas de cache sur le tout nouveau et euh, que 12 sur l'autre. Que 12 euh, on s'est compris et euh, voilà après la gravure est plus fine tout ça tout ça architecture euh, plus récente et sinon c'est la même chose donc c'est juste voilà c'est une vraiment une mise à jour euh, avec du matos plus récent avec les, à peu près les mêmes fonctionnalités euh, voilà. au niveau de la RAM enfin euh, je vais essayer d'abréger de, de, un petit peu bon j'avais voilà c'est une carte mère à la rampage de l'extrême qui a du fait du trois voix euh, qui prend maximum 24 gigas bon il y avait trois euh, kits de 2 x 4 gigas donc, elle était pleine niveau RAM, 24 Go de RAM. Bon, pour celle-là, euh, c'est du quad-channel, euh, on peut mettre jusqu'à 64 Go de RAM. Je décidé de commencer par la moitié. Donc, c'est des barrettes euh, g skill -Jose, euh, 4 de DDR4, du coup, par contre, ce n'est plus la DDR3. Et euh, je vais sortir le blister parce que c'est euh, super pour les reflets, ces trucs. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr sécurité en hein, c'est toujours un problème donc voilà, je sais pas si vous verrez bien donc voilà, 4 barrettes de 8Go x 432 vous savez compter comme moi donc voilà, après ça c'est un truc c'est pas certain, enfin beaucoup vont dire que c'est inutile tout ça, tout ça euh, bon, je cherche un PC pour faire tout et n'importe quoi c'est à dire, si j'ai envie de faire une tournée machine virtuelle je veux pouvoir faire tournée machine virtuelle, si je veux faire des essais sur ram disque, je veux pouvoir faire un ram disque donc voilà, je commence par 32Go, je pense qu'à l'occasion, je prendrai le même kit pour vos doubler Mais ça, c'est des choix personnels, euh, voilà. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, c'est pas cherchez pas sur ce conflit là pour faire un PC pour du jeu pur et dur. Ça serait complètement débile. Euh, après, donc, juste pour conclure vite fait, je compte garder mon Alim HX1000 de chez Corsair. Parce que je pense que ça va être suffisant, hein. Non c'est l'overkill mais bon euh, voilà, je ne vais, vais pas changer d'alim alors que ça marche très bien. Euh, ouais. ouais C'était quand même. Un, un truc, en fait c'est une semi-modulaire. Hein. ne pas se tromper, hein. La publicité est mensongère. Voilà, et je vais garder donc euh, pour le moment ça. Pas le choix. Je vais euh, virer le, le SLI parce que ça me gonfle, ça chauffe trop, c'est pénible. C'est pas toujours bien géré, donc ça ne sert pas à grand chose. Enfin, si ça sert dans certaines applications, euh, certains jeux, tout ça, tout ça, mais bon, là, euh, pour le peu que je vais faire en attendant, euh, <coughs> en attendant, enfin, en attendant euh, de l'avoir mieux, quoi. Je vais me contenter d'une carte, parce qu'après, euh, si je fais des modifs matériels, c est, c est, euh, je pense que c'est ça qui fait que j'ai des problèmes sur mon PC. Donc voilà, je vais y aller mollo. Voilà, donc je vais m'arrêter de faire blabla pour le moment. Euh, je vais essayer de ranger tout ce bazar, surtout et euh, je vais peut-être attaquer le montage dans la foulée voilà bon ça y est en fait j'ai fait un peu de, de ménage donc là j'ai sorti euh, ma tour actuelle donc avec l'alimentation que vous voyez là le petit SLI de 760 le nepton refroidissement donc les, tout ce qui est ram tout ça tout ça le nepton là avec les superbes ventilos apparents tout ça bon il y a un peu de poussière dedans hein c'est un moment je n'ai pas fait le ménage mais voilà donc en gros il va falloir que je mette tout ça en partie non pas tout ça mais que je récupère une partie de ce qu'il y a là-dedans pour aller mettre tout ça là-bas voilà donc ça va être un peu compliqué à faire donc je pense que je ne vais pas tout vous mettre euh, malheureusement en vidéo parce que ça va être un joyeux bazar hein, pour me euh, enfin, et tout ça ça va être vraiment assez compliqué je pense donc euh, par contre je vais vous montrer oui parce que j'ai un peu zappé sur la carte mère le contenu du, du coffret, alors attendez, je vais essayer de m'installer parce que. Hop J'essaie que de voir ce que je filme aussi en même temps. Alors, je suis un peu handicapé là. Bon, alors, en gros, ici, euh, ben, je peux enlever ça déjà, ça sera mieux. <rire> LOL Ouais, je fais ça un peu artisanalement. Alors, il y a 8 câbles SATA, donc il y a 4 droits, 4 coudées, je pense. L'antenne pour Wi-Fi de ça c'est un capteur de température additionnel, euh, ça c'est les Q-connecteurs, De ce que j'ai cru comprendre, euh, le pont SLI 3, 2-3-voix, puis les deux, euh, ça c'est de quoi en fait euh, rajouter une carte de contrôle de ventilateur pour avoir plus de ventilo euh, Là-bas c'est une carte d'extension en PC Express x4 pour mettre un SSD, un M2, donc ici j'espère que vous voyez à peu près parce que moi je vois pas ce que je filme euh, et il y a un autre port en fait ici, l'extension M2 pourquoi on voit plus rien normal, toi bien euh, bon enfin voilà, je me rapproche un peu il est marqué M2 X4 voilà, en fait euh, ce que vous voyez là c'est une, dans la sachet plastique vous voyez rien, hein, en fait c'est une équerre pour le de support et là il y a la plaque euh... oh putain, ce câble il est un peu trop court excusez-moi alors voilà la plaque euh, La plaque voilà, arrière que tout le monde connaît et que je ne sais plus le nom voilà donc euh, ben, je vais m'atteler à tout ça euh, je garantis pas de prendre des plans de grand chose en fait parce que ça va être un. Euh, faut que je désosse euh, faut que je récupère l'alimentation là dedans hop je vais un peu faut que je récupère la lime euh, donc ici une des deux cartes graphiques euh, je vais récupérer le Nepton ici tous les disques, il y a quelques-uns qui traînent, euh, voilà, mais je vais pas m'éteindre plus longtemps et euh, je vous retrouve pour le, le résultat final. Et voilà donc le résultat, une fois tout assemblé. Alors, je suis désolé, toujours les conditions d'éclairage un peu merdique. Bon, normalement, vous devriez voir un peu à peu près tout. Euh correctement donc toujours cette petite carte graphique hein, on voit qu'il y a de la place pour en mettre euh, du, un, peu plus longue, un peu plus longue alors je me suis planté dans tout à l'heure hein, j'ai dit des, des conneries c'est une grande tour euh, mais qui prend que du format ATX euh, donc j'ai sorti une cage ici euh, de disques qui se trouve ici euh, parce que j'en ai pas besoin j'en ai que deux pour le moment à mettre là et euh, une euh, cage en 2,5 d'ailleurs on voit qu'il y a un SSD et deux disques durs en 2,5 voilà, euh, bon ça, ça moi je trouve que c'est quand même relativement propre au hein, niveau euh, câblage tout ça. Euh, après bon voilà, donc là j'ai mis les deux ventilos noctua. Ça fait un style. Hein. Parce que je sais, ça fait un peu. ça se voit quoi mais. Donc voilà, avec la, la petite vue de derrière, bon. Et ici, mon dieu Ce gros tas de câble, il va falloir que je vois pour essayer de fermer la tour hein, sans tout arracher voilà voilà et en fait donc la fixation de, du refroidissement ne traverse pas sur les 2011 v3 je sais pas si c'était si déjà le cas sur les 2011 tout court mais voilà donc une petite surprise Bon je vous enfin voilà, vous dû vous en rendre compte et il fait nuit depuis que j'ai commencé la vidéo enfin bon voilà j'ai mis un certain temps surtout avec le nepton là ça a été un chantier memorable. il ne reste plus qu'à qu mettre ça en place tout brancher et voir si ça veut bien démarrer Bon mais voilà, c'est enfin installé à sa place, je vais euh, allumer euh, le jus, bon, rien à brûler pour le moment, il euh, n'y a rien qu'à s'allumer, bon, on va tenter un truc les amis, on va essayer de démarrer en appuyant sur le bouton, ah, c'est la fête du slip Hum. Mm -hmm. Bon. Et voilà, les amis. Alors, vous ne voyez rien, mais je suis dans le BIOS. Attention, je sais de vous amener gentiment euh, jusqu'à destination. Euh, ouais, bon. Voilà. Ça pas être trop mal. Ah, ouais, 9... non, 12 septembre 2015, 97, ça paraît un peu bizarre, mais. Bon. Et il n'y a plus qu'à configurer Et on se retrouve donc sur l'ordinateur quelques jours, semaines plus tard. En fait je vais vous expliquer vite fait les quelques modifications que j'ai faites. Euh, comme j'ai très vite voulu overclock le, le processeur, j'ai remis en fait les ventilos les d'origine du Neptune. Euh, j'ai dû sortir les Noctua parce qu'en fait ils tournent, euh, enfin, ils sont très silencieux mais ils tournent euh, assez vite pour refroidir correctement donc je me retrouvais avec des ventilos très bruyants qui font que vibrer enfin ça fait vibrer la tour euh, ça faisait tellement vibrer la tour que coller au bureau ça me faisait vibrer le bureau et même la souris donc j'avais des problèmes de souris que je ne comprenais pas et c'était dû au ventilateur du nepton enfin c'est génial euh, voilà donc euh, c'était la seule modification par rapport à ce que j'ai pu filmer avant euh, donc là on se retrouve sur le bureau donc pour vous montrer que je suis passé à Windows 10 euh, parce que c'était un peu l'occasion aussi il se trouve que.. Pff, je trouve qu'il y, qu y a certains paramètres qui ont disparu. Et les trucs sont plus ou moins sympatoches, mais bon. C'est ça le progrès. Voilà. Donc euh, vous avez déjà dû apercevoir 2-3 trucs sûrement. Donc c'est bien 58-24, 3-3, 6-4. On le voit là-haut, nombre de threads 12. en fait c'est voilà, overclock à 4 GHz. Sur les 12 threads. Voili, voilou, c'était juste pour ça, créer les températures, on s'en fiche un peu dans l'immédiat. Ça reste des températures correctes. Elle monte un peu plus haut que ça quand même, hein. Mais ça reste en dessous des 80 degrés, donc bon. Vu que il le... n'y a pas beaucoup d'applications qui.. Euh, voilà, qui sortent tout ça. Donc voilà. C'était pour conclure un peu cette vidéo, donc euh, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao